D'envers et contre tous, c'est un roman qui parle de David Danvers, qui est un, un spécialiste de manuscrits anciens, et qui, au mi-temps d'une vie un peu sans vague, va être pris d'une sorte de crise existentielle, une, une angoisse, et qui va essayer, par divers moyens, d'émousser de, de, un tout petit peu cette, cette angoisse. Ce qui me plaît dans les personnages de le Loser Magnifique, bah, c'est cette espèce de, de contre-emploi qu'on peut leur faire jouer, euh, c'est toujours assez, assez drôle. Euh, moi, quand j'ai écrit euh, ce livre, j'avais dans, euh, dans la tête Jean Rochefort, euh, dans un film qui s'appelle « Courage fuyant ». Et euh, voilà, il ne m'a pas quitté tout le long. C'est une espèce de, de, de, oui, ça, de personnage qui est pris dans, dans, un, dans un tourbillon et qui, ben, comme ce n'est pas, euh, pas Captain America, ben, il s'en sort comme il peut et, et c'est souvent drôle. Euh, L'idée de roman, ben, en fait, ça part du titre. Il euh, n'y a, a pas vraiment d'idée au départ, mais euh, le titre d'Envers et contre tous ça avait un petit côté un peu euh, roman de gare, un peu à la, à la OSS 116, 117. Et je me suis dit, tiens, euh, voilà on va parler de, de quelqu'un qui a des problèmes mais ordinaires et du quotidien. Et puis est venue la première phrase qui est, me semble-t-il... Euh, « Je vais te tuer » ou quelque chose comme ça. Comme je le disais, euh, bon, c'est surtout le cinéma. Moi, dans, dans ma tête, j'avais Yves Robert et Jean-Luc Dabadi qui ont fait quelques films dans les années 70 qui sont, qui sont particulièrement euh, truculents. Et puis, euh, il bon, y a la littérature que, que je lis, qui est la littérature américaine, qui quand même prend, euh, prend pas mal cette, euh, cette, cette posture euh, au niveau des, des personnages, des héros, notamment... Euh, ça peut être Richard Ford comme Philippe Ross, voilà, mm. ce genre d'auteur là La famille, c'est ce qui m'intéresse, en tout cas, en ce moment, le premier cercle, euh, puisqu'il y, y a toujours des surprises, et surtout l'inconscient, l'inconscient familial. Les, les, on va dire les, les squelettes dans le placard voilà, qu'on essaie de, à tout prix d'éviter et que finalement, euh, au bout même de quelques générations, on finit par retrouver euh, euh, comme ça un peu euh, un peu par hasard.